Oui, on a été habitué à ça. Et on en a fait euh, on, on, on, a, on en a fait le choix. C'est un choix. On aurait pu rester tranquillement, euh, comme on dit, mettre euh, ses chaussons et puis regarder la télévision. Le, hein. Mais vous n'avez pas fait ce choix. Non, on n'a pas fait ce choix. Pourquoi? Bah ben, je sais pas. Je sais pas. Comme ça. Parce que je dirais. Parce qu'on me demandé. J'aurais d'une part l'éducation que mes parents m'ont donnée Ils m'ont expliqué tout de suite dès, dès, dès que j'étais en âge de comprendre ce qu'était le fascisme en Italie. Et puis mon, mes professeurs à l'école, surtout le dernier, que je garde un souvenir impérissable du dernier hein, qui nous a euh, euh, inculqué euh, des principes de, euh, de loyauté, de citoyenneté. Être un citoyen. Être quelqu'un qui agit dans la vie.